Ça vient de s'élancer la finale des hommes. Vient de s'élancer. Alors là encore, on, on sent qu'il y, qu y a eu plusieurs courses au préalable dans la journée. C'est pas parti sur le même rythme que les qualifications ou que les quarts ou même les demi-finales. Ils vont entrer dans, dans la partie conversion. On va tout de suite voir un peu ce qui se passe sur l'avant. Ah, il y a déjà. Il y a... Déjà une personne qui est, qui est derrière, qui est lâchée. Là, ça va vraiment vite. Là, là ça va vraiment, vraiment vite. On sent que le... c'est la finale. Même que c'est dur pour les jambes, le, le cerveau il prend le dessus. Hein. Il y a une victoire en Coupe du Monde au bout. Allez, hey, Thibaut, hey, Thibaut, Thibaut Allez, Arnaud, allez Allez, hey, Thibaut, super Allez, allez, allez Allez, première zone de portage. espagnol qui a fait vraiment un départ très rapide avec Thibaut qu'on va se mettre avec, avec ses skis jaunes là, sur le côté à gauche. Voilà, quelle, quelle course d'Ariol incroyable départ, s'il tient comme ça jusqu'en haut, c'est assez impressionnant. Hein. Et là, Thibaut qui est en train de revenir au milieu là, accompagné de, de l'Autrichien Daniel Zug et de l'Allemand Stéphane Knop. Les deux Suisses légèrement en retrait, Arnaud Lietta et Van Arnold, mais attention, hein, il ne faut pas les enterrer, la ah, course est encore longue. Il ne lâche rien sur cette partie haute. Du portage Arriol, arrivé justement à la zone. Super course Thibaut qui est revenu deuxième position. Oh là là, ça passe pour Oriol. Ah, il faut faire des belles maniples, là, bien propres. Ah, ça repart pour Thibaut. Super. Allez Thibaut. Allez, c'est encore long. Hein, Daniel Zuc qui suit. Ah, Ariol, il est en train d'imprimer un train d'enfer. C'est assez impressionnant. Ah, l'écart est fait en tout cas. ah ouais. là, là tête de course. ah il vraiment... en veut, ah il en veut. <rire> c'est vraiment impressionnant la cadence là. il a fait une très belle demi-finale, mais alors là il est en train de, de dominer sa finale. Ça devient un peu plus dur. Hein. On sent que là, là ça accumule l'acide lactique. Mais bon, il a, toujours, il a toujours une avance assez considérable. Où derrière, ça, il me semble que c'est l'Autrichien qui est passé devant Thibaut, qui ah, a sprinté au fond. Les derniers mètres de dénivelé. Ouais, Daniel Zuc qui essaie de se replacer avant la manip. Hein. Il sait que c'est important de bien se placer en haut. Voilà Oriol, il se met bien face au départ. n'est pas une, un dépotage extrêmement rapide, mais ça devrait suffire pour l'espagnol. Alors vraiment super course, hein. Allez Thibaut, qui va gagner la bataille là. Allez, allez. par deuxième. Ça va partir pour la troisième place. Troisième. Ça devrait le faire. Allez, allez, allez, allez. Stéphane Knop, l'Allemand, Arnaud Lieta. Et Ivan Arnold de Suisse. Oriol Cardona qui part dans la descente. Voilà, ça va passer pour Oriol, super course, il la mérite cette victoire parce que alors là il aura vraiment géré ça d'une main de maître. Et du coup il est tranquille. Euh, Daniel Zug aussi, ça, va passer, ça, ça devrait passer pour lui, assez d'écart avec, euh, avec Thibaut. Et ça va être à un, une autre troisième place, un autre podium pour Thibault. Deux en deux jours, c'est pas mal pour le Français. Voilà, c'est vraiment, sûr, vraiment super. Disait, son classement Coupe du Monde, attention à ne pas fauter sur ce dernier virage. C'est pas loin. Il super tourné. Il s'est retourné, il a compris. Voilà, donc victoire d'Ariel Cardenacol, l'Espagnol. Suivi de Daniel Zul, l'Autrichien. Et Thibaut Ancelmeel, français, superbe course de Thibaut, voilà, deux podiums, deux troisième places en deux jours, c'est super pour le... un événement à flène hein, pour euh, pour Thibaut qui est dans, dans cette armée des champions là, euh, avec un événement organisé avec le 27e BCA, c'est super important pour la discipline, pour le sport. On espère que ça ouvrira la voie à d'autres euh, contrats avec. Euh, avec l'armée, avec les douanes euh, dans notre discipline. Et avec la station de flènes. Et avec quoi. la station de FEN, <rire> voilà le support. On a vu les athlètes du team Haute-Savoie tout à l'heure. C'est vraiment des, des soutiens très importants hein, pour tous ces athlètes.